Ouais, Nicolas alors Tu me dis où on est Alors, où on est On est euh, dans un dépôt de la SNCB, donc du côté de Namur. Euh, donc celui-là, il n'y a pas grand-chose à voir. Alors, pour la petite histoire, on a été à la Villa Denis, c'est fini, elle a été rachetée. La Villa Albanaise, donc on avait déjà fait, on est passé devant, c'est fini également. Et aujourd'hui, on est accompagné d'une école de tournage, donc euh, l'IX qui est là. Voilà, Tu peux les, <rire> les filmer, ils sont tous là. Et, euh, et voilà pour la, la petite visite, Donc, euh, qui va être malheureusement euh, courte, je pense, vu ce qu'il y a à voir, c'est-à-dire pas grand-chose. Allez, c'est parti, Hugo. de porte-double pour la gare d'Astière, donc Astière qui se situe pas loin de chez nous. On rappelle ici on a un amur, hein. donc euh, on ne cache rien ici, vraiment rien à cacher. C'est pourri de chez pourri. Euh, très longue journée de tournage donc, avec l'école de l'ISEX de Bruxelles. Donc là ils font leur, euh, leur mise au point, on va tourner une scène et voilà, donc en même temps on essaie de tourner l'épisode, ce qui est euh, pas très pratique, donc, je dois être avec toi et avec eux. t'expliques un peu euh, ce matin la surprise qu'on a eue, quand... enfin que t'as eue en regardant le mec parce qu'on a vu ça. Ah ouais, donc euh, au départ on devait aller dans la villa de Denis, euh, on pensait être euh, non, nous deux et deux personnes de chez eux et au final ils sont venus à 5, donc ça faisait 7 dans la maison. Euh, heureusement et malheureusement, euh, Villa Denis est terminée. Donc euh, voilà, on se retrouve ici, il y a un peu plus de place, on est tranquille. Là, vraiment, euh, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Okay. Bon, on continue Moi, je continue par là en tout cas. Après ce que tu as retrouvé C'était ouais. quoi euh, C'est un rapport avec la SNCB. Euh, après, on n'a pas d'autres indications il y a une voie de chemin de fer à côté. Mais euh, voilà, à part des murs, c'est tout ce qui reste. Donc, c'est un dépôt on nous l'a signé comme dépôt SNCB. Voilà tout ce qu'on peut dire là-dessus. Okay. Allez. Donc l'endroit est euh, donc vide de chez vide, mais on a quand même euh, des aspects assez sympas, euh, notamment ce couloir. Il y a des très beaux tags. Je ne suis pas amateur de tags, mais là ils sont vraiment euh, bien faits. Et surtout cet aspect de la peinture qui s'écaille pour les photographes, c'est vraiment pas mal ici. Voilà, bon tu fais un bilan Bilan euh, oui. Donc, assez vide, hein, enfin assez, même il n'y a plus rien. Euh, les étages sont, sont encore en bon état, entre guillemets. Par contre, le bas, faut éviter, euh, même la GoPro, elle est vite. faut éviter d'aller en bas parce que euh, je ne sais pas ce qu'il y a eu, on dirait qu'il y a eu un bombardement. Euh, le plancher tombe, voilà, donc, euh, alors que c'est du, du béton armé. Euh, sinon, depuis bah, le temps qu'on passait devant, bah, voilà, on, est, on est enfin venu. Euh, à moitié déçu, on s'en doutait, on doutait. Mais voilà. Et le tournage alors de l'école Le tournage, euh, ben là ça, ça se termine, depuis ce matin. Euh, voilà, donc on les a aidés, nous ont demandé, on a dit oui. Voilà, on verra ce que ça, ça va donner pour eux et puis on leur souhaite bonne chance. Voilà, allez, la suite pour le prochain épisode, salut